Selon De Vito, la règle qui s'applique habituellement à une prise de parole devant un groupe consiste à le balayer du regard sans fixer trop longtemps un endroit ou l'autre et sans négliger une portion de l'ensemble. La technique MW peut bien s'appliquer dans un contexte de groupe. Il s'agit de faire des M et des W avec son regard pour couvrir l'ensemble du groupe. Ce balayage du regard doit se faire lentement en prenant le temps de regarder les gens dans les yeux et de s'arrêter sur chaque personne lorsque cela est possible. Pour ce qui est d'une prise de parole avec un seul interlocuteur, le regard doit porter le plus souvent possible vers celui-ci, sans être trop intense. Lorsqu'il y a deux ou plusieurs interlocuteurs, le regard alterne entre chacun en favorisant celui qui a la parole. La timidité est souvent responsable d'une mauvaise utilisation du regard. Avoir un regard sélectif au départ et regarder l'ensemble des gens ensuite est une stratégie appropriée, notamment si vous éprouvez de la timidité ou un malaise. D'abord, il s'agit de regarder les visages qui semblent sympathiques pour avoir confiance. Par la suite, il faut regarder l'ensemble de l'auditoire pour que tous les gens présents se sentent concernés par la prise de parole.